Comme un vampire, j'ai besoin de me refaire J'ai besoin de s'en j'enchaîne mes pieds Relâces, me on s'en pose comme si je crevais sans meuf J't'en fais t'es ma copie, pourtant t'es deux putains le truc dans l'œuf. personne me capte, J'ai et mon monde et je suis le seul dans Je fais jamais rien dans Je J'respecte pas les je me délaisse, facile des choses dont de le monde célèbre Je fais pas de soirée célèbres, je suis plutôt dans l'ambiance céleste Se mettre à essai c'est le seul moyen que les jeunes s'élèvent Et on a eu pas mal en vrai, mais je retiens seulement ses Maintenant je fais comme toutes mes ex, mes ruptures je les célèbre Tout le monde parle d'avant, c'est comme s'ils savaient tous ces verrous J'ai plus peur de plus que ma tête, c'est la clé de tous les verrous Leur peur c'est des hôtels, pour que leurs portes ouvrent, ils sont de vrais grooms Seuls ils font l'inverse total de ce qu'ils font dans des groupes Tout ce qui m'inspire c'est des goûts, ils mériteraient tous des Somme n'écoute, ça fait écho Depuis j'agis pour l'ego Râle d'agir pour l'ego Je cours sur la présence, silence Tu pleures quand tu mors sur un égo. Je veux continuer, j'ai qu'un Je joue le match même si je suis qu'un goal Mon vrai place c'est Alex Je porterai jamais masque ni cagoule Tu me vois, j'ai l'air Mais je retourne ma veste en cas Dans ce désert, je suis limité J'ai ma gourde et mon casse-croûte J'ai ma gourde, et mon bagou hein. Je dors peu, car je laisserai pas mes rêves Se faire bouffer par le bacou